Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel de Squishy Circuit qui a été acheté par plusieurs écoles et qui est en fait un ensemble pour faire de, des bases de l'électricité. La première pièce importante est le porte-pile. Alors, le porte-pile, il faut bien sûr y mettre quatre piles AA et s'assurer qu'elles sont dans le bon sens. Il y a de plus un interrupteur ici qu'on peut mettre à ON ou à OFF. On retrouve aussi dans cet ensemble la pâte à modeler conductrice. Donc, euh, il y en a différentes couleurs. Pour les besoins de la cause, ici, j'ai fait euh, deux boules de pâte à modeler dans lesquelles on va insérer les tiges. Donc, c'est plus facile que de faire des branches. Comme autre pièce électrique, il y a des petites DEL. Alors, il faut faire attention aux DEL, il y a une particularité puisqu'il y a une pièce, une patte qui est plus longue. Alors, la patte la plus longue, on va la mettre du côté du fil rouge et la patte la plus courte du côté du fil noir. Alors, on a ainsi euh, un circuit électrique qui est fermé. Alors, on peut utiliser l'interrupteur et on peut donc faire allumer la DEL assez facilement. Il y a euh, plusieurs ensembles de DEL que l'on peut utiliser. On retrouvera également dans cet ensemble un petit, une petite sonnerie, donc un buzzer. Pour le brancher, c'est important de le brancher, les fils rouges du côté rouge, les fils noirs du côté noir. Alors, si j'ouvre mon interrupteur, vous allez l'entendre rapidement. Donc, le buzzer donc, nous permet de faire un ajout aussi au circuit. On retrouvera également de la pièce, de la pâte, pardon, isolante. Alors, la pâte isolante, ça va éviter qu'on euh, fasse des courts-circuits. Alors, on peut ajouter, selon les montages que l'on veut, une pièce de pâte isolante ici. On s'assure que les dèles sont bien dans la DL, les pattes de la DEL sont bien dans la pâte à modeler et on n'aura jamais de court-circuit entre la pâte à modeler. On retrouvera également dans l'ensemble de démarrage un petit, une petite feuille. Pour un démarrage rapide, c'est la version en anglais, mais dans l'auto-formation, la, dans vous trouverez la version en français. Il y a d'autres ensembles qu'on peut acheter avec un peu plus de pièces, dont des moteurs, des ventilateurs et des interrupteurs. Alors, dans le cadre de cette auto-formation, je vous montrerai tout simplement de faire un, un interrupteur à l'aide de deux attaches parisiennes. On pourra brancher donc, les tiges pour euh, permettre les, au fil d'être conducteur et on pourra ainsi fermer un circuit avec un interrupteur tout simple. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation avec ce matériel.